Salut à tous aujourd'hui je vais vous faire une vidéo alors c'est une chic que, que j'ai personnalisée en fait pour ceux qui n'ont pas de de stylo vous savez là avec l'embout et eh ben j'en ai fait une pour vous parce que moi personnellement j'en ai plus, j'en ai pas et euh, je vais vous montrer les matériaux qu'on a besoin et je vais vous montrer la formation et aussi euh, une démo de tir alors vous devez avoir besoin d'un effaceur euh, paper mat vous allez avoir besoin de scotch vous allez avoir besoin d'un objet en, en, en, genre euh, un couteau à dents si possible ou une barre de ou plutôt les deux ouais les deux parce que vous aurez besoin alors vous aurez aussi besoin d'un stylo donc, elle, le devant se dévisse. Il se dévisse comme ça. Euh, vous aurez besoin d'un pinceau. Vous aurez besoin aussi d'un feutre avec le bouchon, bien sûr. Euh, je vous conseille de prendre un feutre qui marche pas. Bon, il n'y en a aucun qui marche comme feutre. Euh, qui fonctionne pas. Qui dessine plus, voilà, un truc comme ça. Parce que un en feutre fait, ne marche pas. C'était une blague pourrie, mais c'est pas grave. Alors, tout d'abord, vous allez prendre la chic et vous allez couper les deux bouts. Donc, moi, j'ai déjà fait. Vous allez couper les deux bouts et vous allez les mettre à la poubelle parce que vous n'en aurez plus besoin. Vous allez enlever les deux tubes que vous avez là, les deux côtés. Voilà, le bleu et le blanc. Et vous vous retrouvez avec ça avec le pinceau vous allez retirer ce qu'il y a à l'intérieur parce que vous en aurez besoin voilà c'est un bout de plastique euh, transparent normalement mais bon euh, moi il euh, est un petit peu coloré à l'intérieur parce que j'ai retourné cette vidéo plusieurs fois et elle n'a pas souvent fonctionné donc vous allez prendre votre euh, devant de stylo et le reste vous allez euh, pas le jeter parce que on n'en aura plus besoin. Bon, s'il marche encore, il n'y en a qu'un qui marche, s'il ne fonctionne plus, s'il si n'écrit plus, plutôt, mmh. mais vous, vous pouvez le... Voilà, bref. On s'en fout tous. Alors, vous allez seulement garder le bouchon du stylo, et le reste, on s'en fout. Alors, vous re, vous retrouvez avec l'effaceur passeurs avec les deux bouts coupés et plus rien à l'intérieur. Avec du scotch, avec euh, votre devant de silo et votre bouchon et votre euh, pinceau. Donc le bouchon, vous allez le couper en deux. Moi j'ai déjà fait, ça fait ça et ça, ça fait deux bouts. Donc le bout là où il y a l'arrondi à l'avant, euh, euh, vous pouvez le jeter. Vous prenez seulement le petit bout comme ça. Hop. Et euh, oui, euh, précision c'est euh, un faire kit couleur qui peut prendre un, un, bouche, euh, enfin, un truc à peu près euh, du même diamètre sinon ça ne marche pas ça, ça ne fonctionnera plus enfin pas euh, voilà bref donc on prendre ça vous allez jeter ça vous allez mettre à l'intérieur le devant de stylo vous le mettre à l'intérieur de ça et vous allez le scotcher très fortement avec beaucoup de scotch. Et moi je vais le faire maintenant. Euh, mettre sur pause parce que c'est très très très long. À ah, plus tard. Donc euh, voilà, j'ai fini. Ça donne ça. Bon, j'ai mis extrêmement de scotch, c'est pour ça que ça donne un, un résultat comme ça. Donc, on a presque fini, hein? Désolé, alors vous allez prendre là où vous où normalement il y a le, le bouchon de feutre. Vous allez mettre euh, au-dessus, par-dessus, vous savez, le dépasseur. En fait, j'ai des choses quand mieux parce que je me suis coupé. C'est en fait, pour ça que mes doigts sont bizarres. Donc, ensuite, vous allez mettre le petit bout. Comme ça le bout plat euh, vers là bas parce que sinon euh, eh, ça sera dur pour pousser donc on a pour fini on va prendre euh, le papier on va prendre un bout de papier et on va le mâcher j'ai du scotch là <rire> donc alors je l'ai mâché. Je vais l'enfoncer à l'intérieur avec du pinceau. Voilà. Et c'est simple. On va passer à la fête de tiers. Donc voilà. On est à l'endroit devant une feuille. Mâche pas. Marche pas. On marche pas donc j'ai pas réussi à laisser euh, dernier je sais pas pourquoi et si ça marche pas mais c'est peut-être parce que j'ai pas mis un assez gros bout de papier ça marche pas donc je vais mettre un plus gros bout de papier et je reviens donc voilà j'ai mis un plus gros bout de papier j'espère que ça va marcher si ça marche pas bah, je sais pas ce qui se passe j'ai réussi alors, voilà le truc que ça a fait. Alors là, j'avais colorié les autres trous pour vous montrer qu'il j'ai pas triché. parce que c'est les autres euh, essais avant. Donc, il est où Il est là. Pas mal quand même. Voilà la taille de la boulette que j'avais mis. <rire> c'est simple. Ça n'a pas euh, tra traversé la feuille justement parce qu'il y a du tissu derrière. C'est pour ça que euh, ça n'a pas traversé. L'onglet doit être par terre. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'aimer. Et de partager. Vous soyez cool, sympa. Et des anges. A plus tard pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu celle-là.